Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous donne mes 10 meilleurs exercices préférés pour pratiquer de l'aquagym en piscine. C'est bientôt les vacances, ou pour certains, c'est déjà les vacances. Et souvent, l'été, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme sport On pense souvent à bouger un petit peu dans la piscine ou à la mer. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 exercices Super intéressant pour travailler le haut du corps, les abdos et le bas du corps. Vous allez pouvoir faire ça en piscine avec de l'eau à peu près jusqu'aux épaules ou en dessous si vous n'avez pas le choix ou dans la mer si vous n'êtes pas trop frileux et si vous avez l'occasion et la chance d'aller vous, vous baigner. Donc on commence, il y a 4 exercices sur le bas du corps, 4 exercices sur le haut du corps et 2 exercices sur les abdos, sachant que sur le haut du corps et le bas du corps, les abdos travaillent déjà. Bon courage à vous, on va aller ensemble pour... Plus d'intensité, plus de résultats. Go Alors, premier exercice tout simple, c'est simplement du skipping ou de la course sur place. Vous allez simplement courir sur place dans l'eau, en respirant bien. Par définition, sur la course, que ce soit en dehors ou dans l'eau, vous allez contracter le périnée. Et vous pouvez augmenter simplement la difficulté en cadençant avec vos bras et vos mains en forme de palme, ou en montant les genoux plus haut. De profil, ça donne ça. Une petite adaptation sur cet exercice, vous allez courir sur place, ou alors vous allez courir en avançant légèrement, et quand vous arrivez de l'autre côté, hop, vous nagez à contre-courant. C'est contre votre propre courant que vous avez créé. Vous pouvez faire cet exercice, et puis ensuite passer au suivant, ou garder cet exercice numéro 1, et l'alterner avec chacun des exercices que vous allez faire. Donc c'est-à-dire de la course, un exercice, de la course, un exercice. Deuxième exercice, c'est une fente arrière poussée un front kick. C'est-à-dire que vous allez vous stabiliser avec les bras, allez chercher un peu derrière en fléchissant, hein, sans avoir de l'autre qui jusque-là, et enchaîner avec l'équilibre. Je monte bien le genou, je souffle et je pousse vers l'avant. Derrière, souffle. Derrière, souffle. De profil. Derrière, pousse. Derrière, pousse, en serrant bien les abdos et les fessiers. Et ensuite, pareil, sur l'autre jambe. Hop, je cherche derrière. Je souffle et je gagne mes abdos. Etc. Troisième exercice des ouvertures de Stabiliser, Vous stabilisez, vous montez votre jambe, vous contractez votre cuisse, vous contractez vos abdos et vous allez stabiliser. Vous ouvrir sur un côté, forcez dans l'eau pour Ouvre et force. Ouvre et force. Et ensuite, pareil sur l'autre jambe. Ouvre et force. Inspire. Et souffle toujours sur les forces. Si vous voulez aller plus loin, vous allez faire ça en simultané. Donc vous allez flotter dans l'eau. Comme je ne peux pas flotter, je vais me mettre sur le step. Vous imaginez, vous êtes là. Je monte mes genoux. Ouvre et ramène. Ouvre et ramène. Celui-ci est beaucoup plus dur, beaucoup plus sollicitant. Donc allez-y doucement. Quatrième et dernier exercice de jambes. Ça revient au numéro 2. Sauf que vous allez faire des front kicks alternés. Donc c'est front, pose, front, hop, hop, de profil, là je stabilise, hop, hop, hop, et ça c'était sur les frontis, vous allez pouvoir faire pareil sur le côté, en side kick, c'est à bien pied sur le côté, je m'incline, je gagne mes abdos, je monte mon genou, je pousse avec le talon, je reviens du même côté, ou en alterné, hop, et je fais droite, gauche, droite, gauche et je peux alterner donc devant, devant, droite, gauche, droite, devant, gauche, devant, droite, gauche. Et voilà pour vos exercices de jambes, on passe aux bras. Alors au niveau de vos bras, il faut bien s'ancrer dans l'eau avec les pieds un peu décalés ou de face et vous allez travailler vos bras avec de l'eau. Premier exercice, je suis là, je me stabilise avec une main Cinq c'est un coup de poing un peu caraté, je pousse avec la main ouverte, souffle et reviens. Souffle et reviens, avec la possibilité d'enchaîner le deuxième exercice. Souffle, ouvre et rame à l'horizontale, la main. Là. En gainant bien, en baissant les épaules, en serrant le péridée des abdos et en ancrant dans, dans le sol. Et pareil de l'autre côté, souffle, comme ça, tac, et reviens. En gardant bien la main ouverte à l'aller et au retour. Souffle, ramène fort derrière regarde, souffle Voilà, pour votre premier exercice Deuxième exercice, tout simple De face, je suis là, je garde un bras en stabilité j'ouvre ma main Fort derrière Tourne la main, ramène devant Fort, ramène Et le bras Fort et ramène est dans les abdos et le périnée Et vous est de le faire en même temps Si vous y arrivez, baisse les épaules Fort, et ramène, fort, serre les et ramène, on rentre en l'eau. Troisième exercice de bras, on est toujours les deux bras ensemble, vous allez faire des croisés vers le bas, fort, et pousse vers le bas, fort, pousse vers le bas, si vous avez sensibilité sur les épaules, vous y allez doucement, plus vous allez aller vite dans l'eau, plus la résistance sera importante. Fort, ramène, fort, ramène, buste droit, et pareil, dans le dos, Voilà pour votre troisième exercice de bras. Dernier exercice, on est en alterné. Je reprends, décalé. Et je vais faire des huit techniques. Fort, là, hop. Dessus, dessous, sans changer la position de ma main. Hop, je rame vers le bas. L'épaule très très basse, je peux garder garde main même me stabilisé. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Fort, je les de l'eau au moins jusqu'aux épaules. Fort, fort. Fort. Soit en travaillant fort avec la pomme de la main, soit fort avec le dos de la main. Enfin, voilà vos derniers exercices, deux exercices d'abdos spécifiques. Normalement, vous avez dû sentir que vos abdos travaillaient déjà. Donc je m'assors sur le step, vous vous imaginez que vous êtes dans l'eau et que vous allez vous stabiliser avec les bras. Vous allez dans cette position, je me stabilise avec les bras et j'ai les pieds au fond de l'eau. Je monte mes jambes et je repose. Je monte mes jambes et je repose. Voilà, plus vous allez monter, plus il va falloir stabiliser en faisant des 8 à l'horizontale avec vos bras. Hop, soit vous venez écarter, soit vous allez venir devant et reposer. Pousse devant et repose. Je stabilise, je récupère, je monte mes genoux, pousse devant en serrant les abdos et remonte. Remonte, pousse devant et repose. Dernier exercice pour vos obliques, c'est-à-dire le côté de vos abdos. Vous allez être sur place, vous allez vous stabiliser avec les bras et vous allez hein, monter les deux genoux, pousser sur le côté et revenir. Je reprends, je m'équilibre et je reviens. Pareil de l'autre côté, je m'équilibre avec mes bras, je pousse sur le côté et je reviens avec les deux pieds en même temps. Vous allez pouvoir faire ça en alterné gauche-droite je monte mes genoux vers moi, souffle, je repose, souffle, et repose, et vous alternez à gauche et à droite, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de, à chaque fois alterner une dizaine de mouvements maximum, avec beaucoup d'intensité, en faisant attention à vos articulations, épaules, hanches, genoux, lombaires, en contrôlant bien les abdos, et si vous voulez plus d'intensité, vous remettez le travail de skipping, de course, se place entre chaque exercice. Ça fera l'exercice 1 à la course, 2, 1, 3, 1, 4, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Amusez-vous avec cette séance, profitez-en, filmez-vous, faites des selfies, envoyez-moi ce que vous faites. J'espère que cette séance vous a plu. On se revoit le 29 août pour plus d'intensité, plus de résultats et ensemble à la rentrée, on va aller plus loin